Je suis euh, auteur de bande dessinée depuis à peu près 5-6 ans. Euh, j'ai publié euh, plusieurs bandes dessinées. Ma première BD, c'était une BD de fantaisie, qui s'appelait Un gentil orc sauvage. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai enchaîné sur, euh, sur une série que j'ai pré-publiée sur Instagram, qui s'appelle L'homme le plus flippé du monde, et euh, qui, euh, qui, a, qui a eu un certain succès sur, sur Instagram, et donc ça m'a permis de la publier aussi en... En version papier et, euh, et voilà là je, je sors un album récemment euh, Elliot au collège donc qui parle aussi d'anxiété un petit peu mais euh, ça reste en plus euh, à des, des on va dire des enfants collégiens début, début de collège euh, et en fait à tout le monde enfin c'est une BD j'espère que c'est une BD grand public en tout cas donc voilà mon thème de prédilection c'est un petit peu l'anxiété le, le stress pour l'instant en tout cas c'est ce qui ressort de oui, l'idée en fait d'Eliott au collège, c'était de... Effectivement, je, je m'étais dit euh, que... Enfin, j'ai réfléchi en fait à la période de ma vie euh, qui... Euh, de mon enfance ou de mon adolescence qui a été la plus, euh, la plus traumatisante, on va dire. Et euh, bah, sans, sans surprise, c'était le collège parce qu'effectivement, c'est une période de transition où il y a énormément d'enjeux euh, sociaux et même euh, métaphysiques euh, qui se manifestent. Euh, je pense que ce malaise, il est aussi dû... C'est une réflexion que j'ai eue plus tard, mais euh, enfin, en écrivant, justement, « Elliot euh, », je pense que ce malaise est aussi dû au fait que, bah, vu, vu que les, les, les, les adolescents et adolescentes sont, sont à cette période de la puberté un petit peu inégale, euh, certains élèves sont un peu coincés dans un corps euh, d'enfant, et d'autres sont propulsés euh, dans un corps d'adulte euh, assez rapidement. Du coup, il y a cette espèce de décalage un peu bizarre, couplé au fait qu'on euh, que, euh, bah, passe de l'enfance de de à l'âge adulte euh, progressivement, et finalement assez rapidement. Et il y a une sensation d'étrangeté, enfin, Eliott au collège est parti de ce souvenir de, de rentrer en sixième, un peu difficile pour moi, où, euh, où j'avais cette étrangeté d'avoir l'impression, sans transition, d'être passé d'un monde de l'enfance à, à un monde où on parlait euh, plus vraiment de, de cartes Pokémon et de, enfin, ou un peu moins en tout cas. Enfin, en tout cas, les gens les plus stylés ne parlaient pas de ça. <rire> et, euh, et du coup, euh, effectivement, ça m'a assez marqué ce, ce moment-là. Et, euh, et en fait, euh, dans Elliot, j'ai essayé de trouver un moyen de représenter ce, cette, cette émotion, ce bouleversement, de manière un peu métaphorique. Et donc, euh, c'est de là qu'est née l'idée d'avoir cette euh, petite boule d'angoisse qui le suit partout, qui est une espèce de Jiminy Cricket, mais euh, euh, très désagréable, <rire> et euh, qui lui, lui donne de très mauvais conseils de vie, et qui en fait le, le pousse un petit peu à... En fait, à en, fait, en, lui donnant, en lui donnant trop de possibilités sur, euh, sur, la, sur ce qui pourrait lui arriver, le pousse à des situations où il est encore plus mal à l'aise. J'ai toujours été fasciné par ce procédé-là euh, dans la bande dessinée, qui en fait, est à, dans la bande dessinée jeunesse particulièrement, est arrivé finalement assez tardivement, parce que dans la tradition de la BD jeunesse, euh, bon, je me trompe peut-être, il y a peut-être des contre-exemples, mais euh, il me semble que c'était euh, assez rare jusqu'à jusqu l'album... Enfin, moi, mon premier souvenir que j'ai de ça, c'était avec Lou, euh, l'album de Julien mille qui est une série que je, qui m'a beaucoup marqué euh, dans l'enfance euh, où en fait euh, bah, l'auteur a décidé de, de faire euh, grandir euh, Lou. et euh, ça m'a beaucoup marqué parce que justement c'était une frustration que j'avais dans les, la plupart des albums euh, franco-belges entre guillemets euh, euh, français euh, je pense à Titeuf, enfin euh, euh, toute, euh, toute cette même même en soi Calvin et Hobbes, enfin cette tradition du, du petit garçon euh, qui euh, qui en fait ne grandit pas et euh, c'est plutôt le monde autour de lui qui évolue euh, éventuellement. Je pense à Titoff par exemple où aujourd'hui encore Titoff a le même âge mais par exemple dans les, dans les derniers tomes euh, il est confronté à la technologie euh, moderne entre guillemets il a des téléphones alors que bah, c'est pas très logique dans le la... mais mais par contre c'est très pertinent dans, dans, dans l'absolu parce que en fait maintenant avec du recul je trouve ça intéressant parce que ça, ça permet de rendre le personnage très intemporel étant donné que lui ne grandit pas. Mais en même temps, c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, c'était une source de frustration pour moi, la lecture. Et effectivement, j'avais trouvé ça très libérateur euh, de cette démarche qu'avait eu Julien Hill avec Lou. Et donc, pour moi, c'était impossible, si un jour, je crée un personnage comme ça, de ne pas le faire euh, évoluer. Et donc, euh, donc, en fait, voilà, dès que j'ai eu ce projet euh, en tête et, et qu'on m'a proposé de, enfin, de donné l'opportunité de le faire, pour moi, c'était évident qu'il fallait que le personnage grandisse. Et, euh, et en fait, j'aime bien aussi me challenger un petit peu dans, la BD, enfin dans mes projets. Donc, euh, je, je sais que je, je, je, je me suis dit que tant que, tant que le livre me permettrait d'avancer, je continuerai à faire grandir ce personnage-là jusqu'à ce qu'il soit... En fait, j'aimerais bien qu'il devienne adulte, qu'ensuite que la BD continue un peu à la manière de... Je pense par exemple à un film récent que j'ai beaucoup aimé, Boyhood, euh, qui... Euh, qui suit en fait des acteurs sur 15 ans. Euh, et en fait, le montage est, est fait de telle façon que, que pendant tout le film, on, on voit vraiment les acteurs grandir avec. Mais vraiment sous, sous les yeux de, du spectateur, c'est assez fascinant. C'est euh, un travail sur le temps que je trouve intéressant. Donc euh, voilà, ça m'intéresse de le faire. Et, et du coup, pour conclure avec ça, j'avais envie aussi, parce que ça, ça amène à, à se poser beaucoup de questions en fait quand on fait évoluer le personnage. Parce que là, pour l'instant, Elliott, c'est une BD qui est quand même plutôt. Jeunesse, entre guillemets, euh, même si c'est quand même relativement grand public, mais il y, y a un format qui est assez jeunesse. Et du coup, euh, pour moi, ça serait difficile de garder ce format-là, euh, par exemple, quand il rentre au lycée, parce que les enjeux vont beaucoup évoluer. Euh, les relations qu'il a avec les autres élèves vont beaucoup évoluer. Donc, euh, ça me paraît intéressant que le la forme du livre euh, évolue, elle aussi, vers euh, quelque chose de plus euh, euh, plus proche d'un roman graphique, entre guillemets, même si le terme est un peu galvaudé. Euh, et, euh, et du coup, voilà, je, je trouve ça intéressant en fait aussi que la forme évolue en même temps que le fond. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à la façon d'aborder euh, le sujet du harcèlement parce que c'est inévitable si on parle du collège, je pense. Et, euh, et en fait, j'ai choisi l'angle de, en fait, j'ai pensé à, à des, des euh, j'ai pensé par exemple à des séries comme Skins. Euh, où en fait, bon, c'est beaucoup plus. Euh, c'est destiné à un public plus, plus, plus âgé. C'est une série qui m'a beaucoup marqué où en fait, chaque épisode de la série est centré autour d'un personnage différent. Et on explore euh, euh, bah en fait, chaque personnage de son point de vue. Il y a des personnages qui sont à la base très négatifs. Hein, qui sont, euh, en fait, souvent, ils partent de. de ce qui m'avait intéressé, c'est que souvent, ils partent de clichés, un petit peu, le, le réalisateur. Et en fait, euh, en partant de ces clichés-là, après, il les il les module de façon à ce que le, le spectateur ou la spectatrice euh, euh, perçoive que les personnages sont plus profonds que, que cette caricature d'eux-mêmes. Et, euh, et du coup, euh, j'ai essayé de faire un petit peu la même chose avec Elliot, même si bon, le format évidemment n'est pas du tout le même. Mais, euh, par exemple, c'est pas trop le cas encore dans le tome 1, mais, parce que moi j'ai beaucoup d'avance, j'en suis déjà au tome 3 au euh, niveau de, du dessin. Et dans le tome 2, par exemple, il y a beaucoup de planches qui sont entièrement du point de vue d'autres personnages, c'est-à-dire que Eliot n'est pas présent dans certaines planches, et ça permet d'humaniser un peu les personnages. et J'ai ch choisi cet angle-là de me dire qu'aucun personnage ne serait une caricature, de par exemple, du, du caïd. Euh, si, euh, si un personnage euh, a une attitude euh, de harcèlement euh, envers euh, un, un des élèves de la classe, bah c'est parce qu'il euh, il il subit une forme de violence chez lui, ou qu'il subit... Euh, euh, donc, euh, ou qu a, ou qu'il se sent seul ou qu'il a peur de quelque chose et je pense que c'est le seul enfin selon moi c'est le seul moyen euh, de en fait c'est quand on je, je pense c'est quand on cherche à comprendre les, les racines de, du, du, de ces problèmes qu'on qu peut les, les, les solutionner évidemment donc euh, pour moi ça me semblait évident euh, qu'il euh, qu fallait euh, avoir tous ces points de vue là euh, non pas forcément pour pour justifier euh, toutes les, tous les euh, tous les actes des personnages mais plus pour, euh, pour avoir une vue d'ensemble et aussi ça permet euh, plus de en fait ça permet plus de profondeur au récit je pense c'est toujours plus intéressant de creuser les personnages donc euh, voilà j'ai essayé que ça soit euh, pas trop manichéen et, et, euh, et pas trop non plus enfin euh, pas trop nian ou quand même bah, en fait chaque, chaque personnage a des trajectoires qui être qui peuvent être un peu, un peu difficiles euh, et en fait aussi moi-même, moi j'ai besoin de ça pour m'intéresser au personnage. C'est-à-dire que, par exemple, je, je sais qu'au début, dans le tome 1, quand j'ai créé le personnage de Bastien, donc qui est un peu le, ben le caïd de la classe qui embête Elliot, euh, je le trouvais un peu trop... Enfin, j'ai été obligé de le caricaturer pour les besoins de l'histoire. Enfin, en tout cas, je me suis senti obligé de le caricaturer. Et, et je sais que, du coup, il y a un, un stade où j'avais du mal à m'y intéresser, j'avais du mal à l'inclure dans des planches, parce que ça m'agaçait qu'il soit trop euh, unilatéral. Donc c'est là où j'ai commencé un petit peu à réfléchir à son, son background, entre guillemets. Et, et du coup, j'ai ajouté quelques planches où il est tout seul avec, avec son père, donc ça ne se passe pas bien avec son père chez eux. Et, et par la suite, bon après je ne vais pas spoiler, mais par la suite on découvre que, que, que enfin, ça devient vraiment un personnage important de l'histoire. Et, et il est inclus dans le, vraiment dans le récit de manière, j'espère, assez fluide. En fait la différence qu'il y a avec par exemple l'homme le, le plus flippé du monde parce que c'est deux séries qui pourraient d'apparence se ressemblent parce que ça pourrait presque, Elliot pourrait presque ressembler à un, un spin-off de, de flippé, ce qu'il n'est pas. Euh, euh, je pense que en fait, ce qui m'intéresse dans Elliot, c'est que j'essaye d'élargir un petit peu la thématique aux émotions plus que simplement à l'anxiété et l'angoisse euh, par la suite. Il y a d'autres personnages qui vont euh, être suivis par des petites euh, créatures qui représentent leurs émotions. Et, et du coup, oui, j'essaie d'élargir un petit peu la... la. En fait, l'Homme Le Flié du Monde, c'est une série qui est beaucoup plus euh, euh, bah, elle est centrée sur un personnage et tous les, tous les autres personnages qu'il qu y a dans la série, mis à part un ou deux, sont plutôt là pour donner la réplique au personnage ou pour euh, approfondir des sentiments qu'il a lui-même. Alors que dans Elliot, en fait, ça commence autour d'Elliott. Et c'est un peu comme si je, on dézoomait la caméra et qu'il y a plus de, de personnages, que ça s'enrichit un petit peu au fur et à mesure. Et, euh, et du coup, effectivement, ça me permettra, euh, j'espère, d'explorer de, d'autres euh, thématiques. J'avais déjà mon public, j'avais déjà des, des gens qui me suivaient, que je connais plus ou moins, enfin je ne les connais pas indépendamment, enfin individuellement évidemment, mais je, je vois un petit peu les réactions qu'ils ont euh, à mes postes et j'avais effectivement besoin de, un peu je pense, à, pour rentrer dans un récit plus intime, de prendre la température de, de la réaction des gens. Et, euh, après, en fait, je suis assez peu pudique sur, euh, sur mes émotions, en fait, bizarrement, alors que je suis assez, euh, assez anxieux et j'ai beaucoup d'anxiété. de, de, de je, Par exemple, j'ai très peur de ce que pensent les gens de moi, euh, euh, de, de plein de choses liées à, au regard des autres, mais bizarrement, euh, je ne ressens pas un besoin de, de, de me fermer sur mes euh, sur sur émotions. Au contraire, en fait, je, je sens que ça me fait du bien en général, donc ça me, ça me semble logique en fait, de le faire. Mais effectivement, euh, en fait aussi, je pense que j'avais l'impression que dans les récits romantiques, euh, enfin les récits euh, type comédie, comédie romantique, euh, souvent euh, il y avait une certaine pudeur, bah, déjà qui est liée au fait que les, les, les, souvent, euh, ça passe souvent par la fiction. Et euh, aussi souvent, ça, ça se concentre sur euh, un scénario qui, qui, qui, euh, qui se concentre sur la, sur la phase de séduction, et, et assez peu souvent sur le, les émotions profondes de, liées au fait d'être en couple avec quelqu'un, de, de, de, de, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que tomber amoureux, etc. Enfin, il y a plein de récits qui le font, hein, je ne suis pas en train de dire que je suis le le faire. Mais euh, disons que c'est en tout cas, moi dans mes références, euh, j'ai l'impression qu'il y avait des trucs euh, que, que je ne retrouvais pas. Euh, ou En tout cas, j'avais peu d'exemples de ça. Je pense par exemple, s'il y a un très bon exemple récent, c'est la série Normal People, qui, euh, qui est une très bonne série qui euh, suit euh, la relation entre deux, deux personnages euh, euh, sur plusieurs années. Donc déjà je trouve ça hyper intéressant parce que ça, ça, ça parle vraiment d'amour sur le long terme et pas juste, euh, euh, je pense par exemple à, à d'autres films que j'adore par ailleurs comme euh, « Coup de foudre à Notting Hill » ou « Titanic » où en fait on explore vraiment la séduction et puis après bah, en il fait, n'y a, a pas d'après. quoi. Souvent c'est un peu « Il vécure heureux » et eu des enfants ou pas d'ailleurs, je sais pas s'ils en ont après. Mais, euh, mais en tout cas, voilà c'était intéressant, je trouve, enfin c'est toujours intéressant de, de se concentrer sur une plus longue période. Donc déjà, c'était un peu la base de, de l'œil du cyclone, mais effectivement, je, je comprends pourquoi ça se fait moins, parce que ça, ça oblige à, à être beaucoup plus intime. Et c'est vrai que je pense que ça peut mettre mal à l'aise. Il, il y a quelques personnes qui m'ont dit que que, que ça les mettait mal à l'aise de, de rentrer dans, dans l'intimité d'un couple et tout. Je discute avec Lisa Mandel, l'autrice qui a créé les éditions Exemplaires depuis, euh, depuis bien avant qu'elle euh, qu crée euh, bah, les éditions Exemplaires. Elle, elle avait euh, ce projet-là parce qu'en fait, elle avait, euh, je pense, compris qu'avec euh, l'émergence des auteurs et autrices qui travaillent sur, euh, qui prépublient ou publient leurs, tra leurs travaux sur euh, Internet, euh, bah, en fait, on, on avait euh, un lien direct avec le lectorat et que évidemment c'était euh, en fait c'était possible de, bah, de se concentrer, enfin de créer un, une structure qui permettrait à la fois de ne pas se confronter euh, parce qu'en fait c'est ça qui est vraiment l'avantage la, d'exemplaires c'est que c'est une structure qui permet à la fois de, euh, de ne pas avoir à gérer euh, bah, tout, tout les, tout les, euh, toute la charge de travail qui est liée à l'auto-édition, donc euh, les, le, la gestion des stocks, la gestion des envois. Euh, la, la gestion des, des créations de goodies, de, de tout ça euh, enfin de contrepartie au sens plus large euh, tout, toutes ces contraintes là euh, qui moi me, me, me faisaient pas envie du tout parce que c'est pas mon métier que je, je, je, je ressentais pas l'envie de faire ça effectivement exemplaire, la bonne idée que Lisa a eu c'est d'avoir bah, ce système où en fait euh, certaines personnes euh, travaillent là-dessus donc en fait au final on se retrouve avec un une gestion qui, qui ressemble plus ou moins à la, la gestion d'une maison d'édition, mais évidemment vu qu'on passe par beaucoup moins d'intermédiaires, euh, les droits d'auteur sont beaucoup plus intéressants. Et, euh, et en plus, euh, ça, en fait ce qui est intéressant pour moi c'est euh, bien que ça existe dans le champ de l'édition. Ça ne peut pas remplacer l'édition, je pense, parce que c'est euh, par exemple ça rend très compliqué euh, le, la relation avec les libraires. Et ça, c'est vraiment quelque chose moi, qui me pose problème, parce que pour moi, c'est important d'exister en librairie. Mais euh, on pourrait résumer très, très rapidement, euh, étant donné que, que, que les retours ne sont, sont pas possibles euh, pour des questions de gestion de stock, euh, les libraires qui achètent les livres chez Exemplaires s'engagent à ne pas les renvoyer, ce qui, évidemment, est une prise de risque importante pour les librairies. Et donc, euh, voilà, il y a encore des choses qui, qui rendent compliqué le, le système. Mais par contre... Euh, euh, C'est une démarche que je trouve hyper intéressante et qui est, qui, est, euh, bah, qui est aussi intéressante pour les auteurs qui ont une communauté importante sur Internet en fait tout simplement. Donc moi c'était logique en fait parce que j'avais cette communauté là déjà qui, qui, était, euh, qui est était assez, euh, euh, assez engagée sur, euh, sur mon travail, qui est prêt à, à acheter des livres que je, bah, que, que je propose <rire> que je leur propose tout simplement et donc euh, bah en fait, je pense que Lisa m'avait proposé euh, de participer au projet parce que ça lui semblait évident dans mon, dans mon cas. Et, et je suis très content de l'avoir fait. C'est une belle expérience. de. En fait, c'est assez, assez intéressant aussi de se réapproprier la, euh, la création du livre aussi, parce qu'on est, on est obligé de, de gérer beaucoup plus de, euh, de choses au niveau de la, euh, de, bah, du processus de, de création du livre. Et en fait, bah c'est intéressant, juste comme expérience en tant qu'auteur, euh, voilà. euh, de, de se rapprocher de ça. Quoi.